Salut Jerry Ah salut Damien Ça va Ça va et toi ouais. Tu t'emmènes avec moi au petit déjeuner C'est l'heure C'est l'heure. Ah bah écoute, merci beaucoup. Tu fais quoi ici toi Moi je travaille en tant que technicien référent de maintenance. Donc chez Laïta Chez Laïta Anceny, oui. Ok, bah nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, on va découvrir donc le job de Damien ici. On est à Anceny, entre Nantes et Angers, c'est ça C'est ça, oui. Ok, chez Laïta, il fabrique quoi ici On fabrique du beurre, du fromage et des ingrédients secs. Eh ah bah allez, on y va C'est parti Ils ont mangé tout le beurre. <rire> bon Damien c'est tous les matins comme ça ici <rire> Heureusement que non c'est pas tous les matins. Mais on fait ça le petit rituel une fois par mois. Ça permet de, de tous se revoir, de se connecter et puis ça crée un, un esprit d'équipe. Un petit bout de bris dès le matin pour se mettre en jambe. <rire> bon Jerry c'est beau le tout, mais on va peut-être aller bosser maintenant. Écoute, moi je te suis. Hein. <rire> Allez c'est parti. Bon c'est ton atelier ici Damien Ici c'est notre atelier maintenant de la fromagerie. Oui. Wow. Oh et la casquette, moi je veux la même. <rire> Casquette qu wow. coquet. Ah je peux la prendre <rire> Oui je te l'offre au <rire> Ah ouais ouais, génial. Ouais. Bon et alors comment se passe ta journée euh, Explique-moi, t'as une journée type un peu. Alors chaque jour est un peu différent, mais une ouais. journée type en fait, je commence à 8h. Okay. Euh, dès que j'arrive, j'appelle le technicien qui est posté du matin pour savoir s'il a eu d'éventuels problèmes. Ensuite après on fait un, un point maintenance ce qu'on appelle. Donc là on réunit tous les techniciens de maintenance de la fromagerie. Donc vous êtes combien On est à peu près on est 22 sur le site de la, la fromagerie. Ensuite, moi je retourne dans mon bureau, je check mes mails, je lis différentes choses, j'ai des commandes aussi à réaliser. Tu lis les journaux <rire> Presque, mais pas le dire ça <rire> Les journaux internes C'est ça okay. <rire> Et après, euh, je me connecte à la GMAO, donc c'est la gestion de maintenance assistée par ordinateur. Donc en fait, la production peut me demander euh, des interventions. Et tout, est les... tout est informatisé. Tout est informatisé chez nous. Oui, bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui alors C'est quoi la mission Là, aujourd'hui, bah, on va checker les demandes d'intervention et il y a des Là, contrôles à faire. Donc c'est du préventif, ça, non Ça, c'est du préventif. Et t'as aussi des pannes d'urgence, des choses comme ça, non Oui, on a des dépannages. Donc si tu devais résumer ton job, t'es un peu un urgentiste, non De... Non, c'est quoi Je suis le médecin des machines, on va dire. Tu mets les mains dans le cambouis, quoi, non Non, chez nous, c'est relativement propre. On travaille dans l'agroalimentaire, la... dans donc euh, ça peut pas être plus propre. Ok, monte tes ouais. mains. Ah oui, c'est vrai. <rire> Et regardez ces mains. Ça, c'est un technicien maintenant. Ça, ouais. Okay. Bon Jerry, je te laisse la caisse. Merci. J'ai pas de gants, moi, je vais te laisser travailler. Euh, alors qu'est-ce que je vais faire, dis-moi Alors là, on va faire un contrôle moteur. On va contrôler euh, l'enroulement d'un moteur. D'accord. Donc là, la ligne est arrêtée La ligne est arrêtée, le moteur est consigné. On est en sécurité. On est en sécurité. Donc maintenant, on va faire le contrôle des enroulements. Je te laisse démonter les vis de la boîte à borne. Les 4 là Les 4 vis, ouais. Ok. Bah tu sais, moi, j'y connais rien. Hein. C'est pas grave. Ah, il faut certaines formations tout de même. Moi, je suis passé par un BEP et un Bac Pro MSMA. Ah ouais. Ensuite, je me suis dirigé vers un BTS EMI, maintenance industrielle. Et depuis 13 ans, je travaille ici. Bon alors, je mets ça où <rire> Alors, sur la terre et sur une des phases. Et moi, je fais le contrôle. Là, on est good. On est dans le vert. Ok. Et qu'est-ce que tu préfères, toi, dans ton job C'est vraiment la diversité des éléments. On travaille aussi bien sur la robotique, de l'automatisme, du pneumatique, de l'électricité ainsi que de la mécanique. On ne fait jamais les mêmes choses chaque jour. Et puis euh, on, mène, euh, on travaille, on a un esprit d'équipe avec tous les techniciens de maintenance. Et euh, je reviens euh, tous les jours avec le sourire au travail. Et, et ça se passe super bien. Et depuis 13 ans, euh, je reste à la étape. Bon, prochaine étape On va aller faire un tour au niveau du conditionnement fromagerie où on emballe le fromage. Ah, c'est là où tu bosses toi C'est là où je travaille. Okay. Donc là, c'est mon secteur. Et là, je vais te montrer un peu euh, les robots et euh, les techniques d'emballage. Okay. Donc là, on peut se connecter je peux prendre la zapette. La zapette, euh, zapette. C'est quoi la zapette La zapette, en fait, c'est la télécommande du robot. Ah, comme un jeu vidéo. Ouais, c'est ça. Wow. On Oups. peut le piloter et euh, on peut Bien faire de... des contrôles dessus aussi. Mais en combien de temps je vais être opérationnel si je viens bosser ici demain ah, Il faudra un petit temps d'adaptation, mais euh, je pense que ça va être rapide. Ah ouais, ouais Ouais, ouais. Bah, T'es sympa. <rire> mais allez, en combien de temps tu dirais ah, Il faut un minimum bac pro, donc déjà il faut 4 ans d'études. Ouais. Et puis euh, c'est vrai que chez nous, on passe beaucoup par l'alternance on a beaucoup d'alternants. Ah oui. Ouais. Je suis moi-même tuteur. C'est une bonne formule Ouais, c'est une très très okay. bonne formule. Et tu dirais qu'il me faut quelle qualité pour faire ce job justement Premièrement il faut être curieux. Ouais. Euh, pour moi c'est fondamental, il faut toujours s'intéresser et vouloir apprendre. Euh, après il faut avoir un bon état d'esprit, un esprit d'équipe. Et troisième qualité euh, ouais. Je dirais il nous faut de la rigueur. Moi je préfère la mécanique et puis euh, mécanique vélo. Euh, je dirais jour pour les dépannages et nuit pour euh, tout ce qui est amélioration euh, continue. J'aime bien le beurre, avec un bon bris. Duo, on travaille souvent en duo. Alors, lait le matin et euh, bière le week-end. Bon, Damien, c'est quoi ton produit préféré Le bris paysan breton, c'est une, une va valeur sûre. <rire> <rire> bon, moi, je prends euh, Madame Loïc euh, échalote ciboulette. Vas-y, tu peux déguster. Wow, super. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour la découverte de ton job. Bah merci à toi de m'avoir fait un grand coup de main. Je ne sais pas si j'ai été efficace. Si, si, très serait bien sorti. <rire> je te rends les outils. <rire> merci, puis je peux te les offrir également. Eh bah bien, écoute. <rire> et puis, si vous aussi, vous voulez un job, n'hésitez pas. Ils recrute chez Laïta, ici, à Anceny. Donc, postulez. Et quant à moi, bah je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire, à la découverte d'un nouveau job. Et n'oubliez pas, Damien, likez like la, la vidéo, vidéo et abonnez-vous.